Les médias fiches comparent Mouvly et Powtoon. On peut ajouter une vidéo dans une animation Mouvly ou Powtoon. Sur Mouvly, on ne peut importer une vidéo que depuis son ordinateur. Il faut alors se diriger vers la librairie personnelle et importer le média. Avec Powtoon, pour insérer une vidéo, il faut basculer en mode diaporama. Ici, Slideshow. On peut non seulement téléverser son propre fichier depuis son ordinateur, mais aussi importer une vidéo via Internet depuis YouTube ou en tapant l'adresse d'une ressource en ligne. Avec le mode Slideshow, le fichier ne peut être publié que sur le serveur Powtoon, sans possibilité de téléchargement. Les animations produites par Mouvli quant à elles peuvent toujours être téléchargées.